Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons évoquer la notion de boucle événementielle. En guise d'introduction je veux dire que la boucle événementielle au départ est un mécanisme d'assez bas niveau euh, qu'on utilisait beaucoup, alors pour ceux qui euh, ont mon âge et qui ont euh, fait joujou euh, avec euh, ce mécanisme il y a longtemps, euh, pour programmer ce qu'on appelait la ligne série. La ligne série c'était un moyen euh, de faire communiquer des ordinateurs qui étaient évidemment d'une lenteur absolument atroce mais on le trouve dans la gestion du réseau quand on descend euh, assez profond dans les couches basses du système. C'est un mécanisme qui est ancien comme le monde au sens informatique du terme évidemment donc ça veut dire qu'il euh, peut pas excéder euh, l'âge des ordinateurs, euh, mais qui est euh, assez emblématique et vous allez voir on le retrouve un peu partout. Donc les éléments en jeu, je vais prendre l'exemple ici de quelque chose qui ressemble à une série, c'est que je, je reçois euh, un événement où on va recevoir par exemple euh, un caractère, c'était le cas de la ligne série, euh, et on va avoir du coup eh bien, un certain nombre d'éléments, on va avoir un buffer à remplir, l'idée c'est euh, qu'on va traiter par interruption, la réception des caractères les uns après les autres. Et quand on va avoir rempli un buffer ou un tampon d'un certain nombre de caractères, par exemple 512, on va dire qu'on a un bloc et on va le transmettre au niveau au-dessus. Donc vous voyez qu'il y a deux niveaux, il y a le niveau gestion des interruptions très très bas pour remplir le bloc et puis il y a la levée d'une interruption ou de mécanisme un peu plus sophistiqué, par exemple des signaux au niveau du système d'exploitation qui permettent de signaler que un bloc complet est arrivé à une autre partie du système d'exploitation. Regardons un peu comment ça fonctionne. Ici, je reçois mon événement. Mon événement est dérouté vers un gestionnaire et ce gestionnaire va progressivement remplir le buffer en utilisant pour cela le compteur. Donc quelque part quand on parle de boucle événementielle, on est sur une boucle entre guillemets de type fort avec un compteur qui va s'incrémenter de 0 jusqu'à 511 et quand il arrive à 511 eh bien on sait que le buffer est plein et boum le gestionnaire va signaler au niveau au dessus qu'il faut faire quelque chose, il va lever une autre interruption. Donc, programmons le gestionnaire associé au traitement de l'interruption de bas niveau euh, qui me permet de gérer euh, la ligne série. Et donc, ici, ce qui va se passer, c'est que je vais effectuer ce traitement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je vais masquer. Euh, et en fait, masquer, c'est pas tout à fait une chose que désarmer. Euh, masquer, ça veut dire que je la garde, elle, elle est bufferisée et je la traiterai après. Alors en général, quand on est au niveau matériel, on ne peut pas masquer euh, Ad vitam eternam, On peut en masquer une, voire éventuellement deux. Ça dépend encore une fois du matériel. Mais l'idée, c'est de ne pas perdre la suivante parce que j'ai reçu un événement. Et en général, ici, ce que je fais, c'est que je ne masque que celle-là. Je peux traiter les autres par exemple. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est un petit peu subtilement différent, mais ça marche. L'idée est bien voilà j'ai un compteur, la valeur courante du compteur eh bien, me sert pour indexer la position dans le buffer que je remplis avec ce que j'ai récupéré par exemple dans un registre spécialisé où je peux récupérer l'information. J'incrémente le compteur et je teste si le compteur est égal à 512. Si le compteur est égal à 512 c'est que j'ai rempli le buffer, le dernier caractère que j'ai rentré c'était le 511e. J'ai commencé à 0, hein. on est informaticien, on ne l'est pas, on compte à partir de 0. À ce moment là je dis que je mets le compteur à zéro et je recopie le buffer dans un espace de données spécial et je génère, j'aurais dû l'écrire ici, je génère une nouvelle interruption à destination de celui qui va gérer l'espace de données du récipionnaire. En général c'est le système d'exploitation. Alors pourquoi on appelle ça une boucle événementielle parce que vous voyez que ici quelque part je ne fais pas autre chose qu'exécuter le corps de la boucle. Donc en gros mon handler d'interruption c'est une itération du corps de la boucle et boucle événementielle parce que l'incrémentation du compteur se fait à chaque fois que je reçois un événement. Donc il n'est pas fait de manière contrôlée, il est fait au rythme des événements que je reçois, des interruptions ici que je reçois. En guise de conclusion, ce mécanisme peut vous sembler ésotérique mais vous le retrouverez dans les accès réseau. Et en particulier lorsque vous allez essayer de télécharger par exemple un flux vous allez remplir de manière strictement identique alors ça ne va pas être caractère par caractère ça va être portion de euh, série de caractères par série de caractères. et vous le verrez vous pourrez l'observer si vous mettez des traces dans vos programmes tout particulièrement quand le réseau est lent typiquement quand vous êtes rétrogradé en 2G ou en 3G ou même si vous êtes en avec un bon réseau lorsque la bande est partagée par un grand nombre de personnes qui sont connectées parce qu'on ben, est d'accord que dans un tuyau, on a un débit qui est malheureusement limité. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.